Salut Cédric, bienvenue ici. Salut Eric, Alors, enchanté d'être dans ton, euh, je sais pas, ton garage, ton salon. Euh. Voilà, tu es dans Merci mon bureau, salle de jeu, enfin une salle multi-activité. Et puis Super. donc, bah, Cédric, je suis content de t'accueillir là pour l'audience de Vivre Sans Peur. Et pourquoi, pourquoi toi déjà, Cédric Bertelli, euh, bah, tu es monsieur Tipeee aux états unis Je vais te laisser ouais. te présenter, expliquer après ce que tu fais. Et où est-ce que tu es basé aussi d'ailleurs euh, Et pourquoi toi Parce qu'on bah, a été en contact pendant que j'habitais aux États-Unis, puisque ouais. j'ai pu euh, bah, apprendre à te connaître et fait, faire avec toi les supervisions dont j'avais besoin, puisque toi, tu es relié directement à Luc Nikon, au cerveau euh, Tipeee. Et donc, c'était bien sympa de faire cette supervision avec toi. Et on a gardé le contact. Et puis, ben, je vais te laisser… Euh, enfin, je peux te dire peut-être déjà même le sujet duquel on va parler puisqu'on en a discuté ensemble et je t'avais demandé qu'est-ce que tu pourrais, toi, euh, apporter de spécifique à l'audience qui me suit avec tout ce que tu sais faire. Et tu m'as dit, ben, Eric, je pourrais parler de comment ça se passe entre un moment de deuil et l'utilisation de la régulation émotionnelle de Tipeee. Je vais te laisser présenter tout ça. Ouais. Juste avant, je vais te laisser la parole. Est-ce que toi, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire aussi pour quelles raisons tu fais ce que tu fais Oui, avec plaisir. Ben, merci encore de, de m'accueillir là, euh, j'apprécie. Puis, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour la première fois en personne l'an dernier, je crois. Et euh, ça a bien cliqué, c'était un plaisir. J'ai eu la chance de rencontrer ta famille et tout, c'était vraiment très sympa. Euh, alors, où est-ce que je suis basé Je suis basé à San Francisco, en Californie. Et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais En fait, la régulation émotionnelle, pour moi, c'est une deuxième carrière. J'ai commencé toute ma vie, jusqu'à ce que j'ai 30 ans, 29 ans, dans la restauration. Les hôtels, la cuisine, les restaurants, je travaillais pour le Ritz, les hôtels Ritz. Pourquoi est-ce que j'ai changé Parce que moi, à l'époque, je dilais avec de l'anxiété, de la dépression, beaucoup de colère, des inhibitions aussi, mais bon, surtout de la colère. Et euh, j'ai découvert Tipeee en fait, en faisant une recherche Google euh, des États-Unis. J'étais déjà aux États-Unis, moi. Mmh. Et euh, j'ai fait une session avec un mec de France et sur une émotion qui revenait pour moi tous les jours. Une colère euh, forte. Et après avoir travaillé avec cette personne, la colère sur laquelle j'ai travaillé n'est plus revenue. Alors, ça m'a vraiment intrigué parce que, tu sais, euh, en Californie, euh, tu as un peu de tout et de n'importe quoi. Hein. J'avais essayé la psychothérapie, bien sûr, mais d'autres trucs, j'avais... Euh, danser autour d'un feu, nu, à crier à, crier à la lune, taper sur, des, taper sur des coussins, tout ça. Et effectivement, comme tu le sais, il y a beaucoup de choses qui, qui sont sympas, qui ont de l'effet sur le moment, mais qui après ne donnent pas quelque chose de, de constant, de, de permanent. Et là, de faire cette session et de voir que l'émotion ne revenait pas, m'a vraiment intrigué. Donc j'ai appris à faire le travail comme toi t'enseignes à tes euh, euh, à tes étudiants. J'ai j'ai appris à à me réguler tout seul. Et j'avais quatre quatre émotions que je voulais plus du tout euh, et que j'ai régulé sur moi-même par moi-même. Je me suis laissé six mois pour voir si elles revenaient ou pas. Et quand je me suis aperçu qu'elles revenaient pas, là ça m'a vraiment intrigué. Et j'ai contacté Luc Nicon en France et j'ai dit bon voilà moi je suis dans l'hôtellerie, je connais rien dans les émotions, mais j'adorais apprendre ça, ça m'a changé la vie. Et il m'a dit, ben viens, et euh, c'est ce qui s'est passé. J'ai démissionné euh, du Ritz ici, en Californie, et je suis allé étudier en France avec lui. Euh, c'est en 2009-2010, je suis revenu ici en 2011, au, en Californie, pour enseigner ce travail. Faire des sessions, bien sûr, mais enseigner euh, à des thérapeutes, à des coachs, comment réguler les émotions de leurs clients, ou de leurs patients. Voilà. Extra, donc euh, c'est marrant parce que je me souvenais plus d'ailleurs qu'on avait ça en commun par rapport à ces émotions et la colère Moi je me souviens que j j là où j'ai été bluffé c'était avec la colère Ou contrairement à toi, c'est pas que je me suis dit tiens je vais checker voir si ça revient dans 5-6 mois Parce que j'avais carrément oublié Et c'est quand wow. j'ai réalisé que ça s'était ouais. plus produit, moi c'était colère au volant surtout euh, J'ai dit attends c'est incroyable cette histoire parce que j'y croyais ouais. pas trop. Quoi. Bref. Euh, et... Ah, mais ben ouais, c'est vrai. Et quand on te dit que ça, ça disparaît comme ça, tu ne crois pas. Quoi. Ça, ça paraît impossible. Intellectuellement, pas, on ne peut pas appréhender le truc. Donc, toi, euh, quel, quels ont été euh, les moments qui ont été les plus difficiles pour toi, justement, dans le passé Est-ce qu'il y a des anecdotes pour toi ou un de tes clients, peut-être, que tu veux partager pour les gens qui vont t'écouter euh, Le truc qui me vient en tête en premier, quand tu m'as posé la question, c'est l'une euh, des premières sessions que j'ai fait ici aux États-Unis. Et c'était en fait avec un couple, euh, le, le mari qui était un monsieur assez âgé, euh, avait un cancer euh, bien avancé, il était, euh, il était euh, en fin de vie, un monsieur japonais, et, euh, une, et sa femme américaine. Euh, et en fait, le problème était que la, la, la, la dame avait une telle colère par rapport à la maladie. Euh, qu'elle qu s'était complètement coupée de son mari. Et son mari euh, lui-même est un Japonais, était très euh, très renfermé du côté émotionnel. Et je ne sais plus comment ils m'ont trouvé, euh, mais elle m'a contacté parce que parce que voilà, elle, elle elle elle ne se voyait pas laisser partir son mari sans connexion émotionnelle. Et là vraiment ils étaient complètement déconnectés, un vraiment dans la colère et l'autre vraiment dans le, le repli sur lui-même, le tu vois. Et, et j'ai travaillé avec les deux. Et euh, ce qui s'est passé, on a fait deux séances pour chacun. Et ce qui s'est passé était juste incroyable parce qu'en fait, elle est venue me voir de mon bureau euh, après qu'il soit décédé. Et euh, elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, en fait, il est, il est mort dans mes bras. Et, euh, et ça, ça ne serait ça pas été possible sans, sans la régulation émotionnelle. Parce que dans les dernières semaines de leur vie, enfin de sa vie à, au monsieur, ils étaient, ils étaient de nouveau revenus en connexion. Même plus, apparemment, qu'ils ne l'ont jamais été. Et, et, et ça, ça, ça, lui, ça lui a permis de partir avec cette, cette relation avec, avec sa femme. Et puis elle, ça lui a permis de le laisser partir en paix. Voilà. Et, et la réaction, la réaction de la femme, ça, la fille, le fait qu'elle ait été si, euh, si bouleversée pour, euh, par ça, ça m'a profondément touché en fait. Et ça m'a aussi fait voir que souvent, lorsqu'on travaille avec des gens qui sont malades, euh, qui ont des maladies comme le cancer, etc. Oui, bien sûr, on travaille avec eux parce qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Mais aussi, il faut, il faut vraiment s'occuper de leur famille. Parce que les gens qui sont autour souffrent énormément également. Et euh, c'est comme tout, hein, si la personne malade sent que les personnes autour d'eux sont en paix, euh, ça leur permet de faire face à la maladie d'une autre façon aussi. Donc voilà, ça, ça m'avait bien marqué. Ouais. Donc, euh, du coup, ça nous amène sur le sujet dont on veut parler aujourd'hui, puisqu'on voulait parler justement du deuil et de comment ouais. utiliser justement euh, la régule, euh, enfin la régulation émotionnelle, Tipeee, avec ça. Donc, qu'est-ce que tu peux bah, nous partager là-dessus Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Puisque toi, tu as du recul et de l'expérience. Bah, écoute, bah, comme toi, hein, je pense qu'on a tous les deux de l'expérience. Euh, comme tu le sais, la question du deuil, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, je fais beaucoup voilà. de conférences, des, des formations publiques, et les gens me demandent « ouais, mais le deuil… » parce qu'on dit, on dit aux gens « on peut résoudre des difficultés émotionnelles, on peut résoudre toutes les difficultés émotionnelles ». Et y a toujours des personnes qui vont te dire « ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des difficultés émotionnelles qu'il est bon de sentir, telles que le deuil Est-ce qu'on euh, est qu peut vraiment laisser partir le deuil, laisser aller le deuil, l'émotion du deuil ?» Et la réponse est simple en tant qu'être humain, on sentira toujours une émotion de deuil, toujours, on est des êtres émotionnels, si on perd quelqu'un qui nous est cher, si on perd une relation, si on perd un animal, on sentira toujours ce, ce sentiment de deuil, mais le sentiment du deuil pour moi c'est une chose, c'est le manque, le manque de la personne que tu aimes, mm -hmm. Le manque physique, le manque relationnel de la personne ou de la relation que tu viens de perdre. Ça, c'est le deuil. Autour du deuil, ce qui est important de savoir, de comprendre, c'est qu'autour du deuil, il y a plein de ce que j'appelle moi des émotions parasites. C'est-à-dire qu'une fois que tu perds la personne ou la relation, <coughs> tu as cette perte, ok. Mais après, qui vient s'ajouter à ça, as, tu peux avoir de la colère, euh, de la culpabilité tu peux avoir de l'apitoiement la, de sur toi, etc., etc. Et ça, pour moi, ce n'est pas le deuil. Exactement, tu as les, re, les regrets, les frustrations, ce que tu n'as pas dit, bref, plein de choses. Ouais. Voilà, absolument. Et ça, ces émotions parasites, c'est ce que j'appelle les, les émotions moi, ce qui me concerne à moi et ce qui ne concerne plus vraiment la relation à la personne que je viens de perdre, ça pour moi, ça ne fait pas partie du deuil. En fait, ces émotions-là nous coupent du deuil, nous coupe de la relation à la personne qui est partie. Moi, je peux t'en parler de façon personnelle puisque, comme tu le sais, j'ai perdu ma maman euh, en 2014, euh, ma maman s'est suicidée et euh, j'ai bien vu la façon dont j'ai réagi à ça et dont ma famille a réagi. Euh, dans, dans, le, dans le sens que lorsque j'ai perdu ma mère, alors, bien sûr, à la perte de ma mère, il y a eu quelques émotions qu'il a fallu que je travaille, que je vrai. régule. Notamment la colère, notamment la culpabilité, etc. etc. Mais une ah, fois ouais. que c'est ce que j'appelle les me « mi emotions », mes émotions, mes trucs, une fois que ça, ça a été régulé, ensuite, il y a eu cette espèce d'expérience où tu es complètement présent avec, euh, avec l'énergie, si on peut dire, avec la mémoire de la personne que tu as perdu. Et ça devient une, une expérience intime, douloureuse, oui, bien sûr, parce que euh, voilà, moi, la façon dont j'explique le deuil, c'est quand tu perds quelqu'un qui est vraiment très proche, c'est un peu comme si tu avais cette boule d'amour qui avant avait un endroit où aller, une direction, et au jour d'aujourd'hui, tu as cette boule d'amour, cette espèce d'amour que tu as toujours porté en toi, et il n'y a plus personne de l'autre côté pour le recevoir. C'est ça le deuil pour moi. Donc, pour répondre à ta question, le deuil est quelque chose qu'il faut vivre. Mais qu'il faut vivre en paix. Qu'il faut vivre de façon pure. Ce qui est intéressant pour les gens qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, vivent, qui vivent un deuil actuellement, ou qui vont vivre un deuil dans le dans le présent ou qui ont vécu un deuil dans le passé, c'est vraiment de se dire si, si tu restes avec le poids d'un deuil pendant très longtemps, je parle pendant six mois, pendant un an, certaines personnes, euh, deux ans, trois ans, quatre ans après, euh, portent encore le poids de ce deuil sur leur dos. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, ça veut dire que tu n'as pas fait ton deuil. Ça veut dire que tu n'as pas intégré la disparition de cette personne. Ça veut dire que tu n'as pas repris cette relation et tu ne l'amènes pas, euh, pas avec toi. Moi, je, je suis en relation avec ma mère, avec ma grand-mère, etc. Mais tous les jours, il n'y a, y a, a pas de peine, il n'y a qu'une relation. Alors, c'est ça qui est important, je crois, dans cette conversation. C'est de dire aux gens, si tu portes un deuil pendant un an, deux ans, trois ans, et que c'est un poids pour toi, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le deuil. Va voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce quelle quelle est euh, qu qui te fait dire que tu n'as pas fait ton deuil Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la rancœur Qu'est-ce qu qui se passe pour toi Parce que si tu portes ce poids en toi, là, pendant plusieurs mois ou plusieurs, plusieurs années, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas régulé. Un truc perso, va voir. Voilà, et ça, ça m'amène sur la question suivante que je voulais te poser, justement. Qu'est-ce qu que tu vois comme erreurs les plus courantes euh, chez des personnes à qui tu enseignes la régulation émotionnelle, mais qui, justement, mélangent, comme tu dis, il y a toutes ces émotions parasites qu'il y a autour. Et qu'est-ce que tu vois le plus couramment, toi, comme erreur Parce que moi, on me pose la question, on m'a assez souvent posé la question, oui, Eric, et par rapport au deuil, comment je peux utiliser cette approche Tipeee Qu'est-ce que tu vois le plus couramment comme type d'erreur chez les personnes à qui tu enseignes. Parce que là, à partir du principe, bah, ils ont entendu déjà des informations. Ouais. A priori, ceux qui nous suivent ou qui suivent moi, ce que je publie, ils en connaissent déjà un petit peu ou un rayon sur ce qu'on fait avec Tipeee. Par contre, ouais. bah, ils ont encore des questions, des interrogations et des impasses, tu vois, dans lesquelles ils sont. Qu'est-ce que tu vois, toi, où tu pourrais dire « Tiens, je vois ça ouais, ». Le truc qui me, vient, qui me vient tout de suite quand tu poses la question, c'est que je vois souvent des gens qui s'accrochent à la douleur. Et euh, ils se disent, si je laisse partir la douleur, c'est comme si je perdais vraiment la personne qui est partie. Donc, ils s'attachent à la douleur et parfois, ils viennent te voir et ils te disent, « Ouais, non, mais je ne veux, veux plus sentir ça. » Mais quand tu poses deux, trois questions, tu vois que ce n'est pas vrai. Tu vois qu'ils qu ont du mal à laisser passer cette douleur. Parce que, voilà, comme je viens de dire, avec, si la douleur part, ça veut dire que voilà, je suis plus euh, fidèle à l'amour que j'avais à la personne. J'avais... Je, je perds complètement la relation avec l'autre alors que c'est pas ça. La personne, et puis pense à ça, la personne qui est partie, est-ce que tu crois qu'elle veut que tu sois en peine? Non, pas du tout. Pour vivre un deuil de façon naturelle et saine, tout ce qui est tout ce qui n'est pas une, une j'ai dire une une émotion de manque, une émotion d'amour, va voir, ne t'attache pas, ne t'accroche pas à la douleur. À la douleur en pensant que ça va te permettre de te souvenir mieux de la personne qui est partie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ça vient polluer la relation. Voilà. Puis, et ça, quelque part, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que ça me fait un peu penser aussi à ce qui se passe dans des séances pour d'autres difficultés qui n'ont rien à voir avec ouais. le deuil. Et où, ouais. pareil, on voit des moments, enfin, où je vois des moments, Tu me diras pour toi, mais où la personne, en fait, quelque part, elle s'accroche à cette difficulté, tu vois, un petit peu comme tu disais, ouais, on, on veut garder, oui, on veut que ça parte, mais on, mais on le garde, on s'accroche un peu comme si, euh, attends, il euh, n'y a plus de sensations, je les fais revenir, je les revenir je les garde, je les accroche. Ah, ouais. non ah, ouais. eh oui, oui bien sûr, mais tu as complètement raison, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qu'on se traîne mal pendant parfois très longtemps. Pour moi, dans mon expérience, c'est souvent des gens qui ont ça pendant un moment, hein, mm -hmm. qui ont euh, de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la colère pendant longtemps. Et en fait, on s'approprie ces émotions. En se disant, mais non, mais c'est moi, je suis un mec en colère, je suis coléreux, je suis anxieux. Ah ouais, mais j'ai envie de le laisser partir, mais putain, c'est ma personnalité quand même. Donc, c'est ça la différence, c'est te dire, non, tu n'es pas tes émotions. Tu vois, il y a toi, et après, tu as, ouais, ben, as de la colère, tu as de l'anxiété, tu as de la peur, etc. Et c'est tout bon, hein mais ce qui est difficile, c'est de se dire, ok, ouais, ok, je suis, je suis prêt à laisser tomber cette dépression. Et ok, les gens vont quand même m'aimer, même si je n'ai plus cette dépression. Parce que les gens qui, ce que je vois dans mon expérience, c'est que les gens qui se dans une dépression pendant très longtemps ou une anxiété, les gens autour d'eux euh, les approchent, les, euh, les euh, sont en, en relation avec eux en pensant toujours qu'ils ont cette, euh, cette dépression, donc ils sont Peut-être plus gentil, plus doux, plus attentionné. Et tu as des gens qui vont se dire « Ouais, mais attends, si je laisse partir ça, comment est-ce qu'ils vont être avec moi ?» C'est ça, c'est ça. C après, c'est un moyen aussi d'attirer une attention sans s'en rendre compte. Voilà, parfois. Et c'est inconscient, hein. tu as bien ça. raison, c'est inconscient. C'est inconscient. Mais et après, il faut, il faut vraiment voir ça. Il faut vraiment, pour moi, c'est ça, ce que je dis à mes clients, c'est « Dis-toi bien que tu n'es pas tes émotions. Tu es bien plus puissant. » sans ta dépression, sans ton anxiété, tu seras bien plus en relation avec ce qui se passe dans ta vie. Allez, maintenant, quand tu es prêt, tu peux laisser aller. Ouais. Et comme tu dis, ouais, tu t'accroches tu à ça. Eh bien, moi aussi, hein, je l'ai fait hein. et je dois encore le faire, demande à ma femme. J'ai encore des trucs auxquels je dois, <rire> dois m'accrocher. Mais, mais ouais, non, mais tu as raison. C'est un raison, travail perpétuel de toute façon. Euh... Même si tout le monde n'a pas les mêmes difficultés avec les émotions, le deuil, c'est quand même un truc où on est obligatoirement confronté à un moment ou un autre au deuil dans notre vie. C'est-à-dire ouais. ça va être difficile de passer à travers, a priori. Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil si tu avais un conseil à donner à une personne qui connaît, puisque maintenant, c'est quand même du connu, les, les étapes de Tipeee, de la régulation émotionnelle, mais ouais. euh, et qui veut l'utiliser pour cette situation de deuil euh, Est-ce qu'il y a un truc, tu pourrais dire, tiens, qui peut aider cette personne à justement arrêter d'agripper le truc, par exemple ouais euh, ça va sembler, ça va sembler euh, banal, mais quand tu, quand tu sens, quand tu sens que, quand, quand, disons que tu es en deuil, quand tu sens une émotion qui, qui te monte là, euh, va toujours voir physiquement ce qui se passe. Parce que le vrai deuil ne se régulera jamais. Tu sais, il euh, y a une, un temps d'homéostasie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, quelqu'un qui décède, on dit que le temps d'homéostasie, c'est entre deux et trois mois. Ça ne veut pas dire que dans trois mois, ça va être « youpi », tu vois, j'ai tout oublié, mais ça veut dire que dans deux ou trois mois, tu vas intégrer cette nouvelle information dans ta vie. Voilà. Ces deux ou trois mois, ils ne partiront jamais. Ce que je veux te dire, c'est que euh, ce, ce deuil, il faut vraiment le sentir à fond. 100%. Chaque fois que tu as... Chaque fois qu'il y a, a quelqu'un qui part, chaque fois qu'il y a une émotion qui monte, de la peine, peu importe le label, hein, de la colère, peu importe ce que c'est. De toute façon, d'habitude, quand on est en a deux, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est trop mélangé. Ferme les yeux. Et comme tu enseignes à tes, à tes gars, tu fermes les yeux, tu portes attention à tes sensations corporelles, et voilà, tu les laisses évoluer, etc. Parce que si c'est une émotion qui n'a pas sa place là, comme de la colère ou de l'apitoiement, ça, ça va se nettoyer. Mmh. Par contre, si c'est vraiment l'émotion du deuil, ça, ça va rester. Et tu vas te rendre compte, pas toi, mais les gens vont se rendre compte, qu'à mesure qu'ils vont réguler les émotions parasites, le deuil, l'émotion de deuil, va devenir beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, Pur. inconfortable aussi, ouais, pure, c'est ça. Donc C'est-à-dire, moi je me souviens du, du mien, quand cette vague d'émotions venait, de deuil pur, de manque pur, c'était comme, euh, comme si on m'enlevait les tripes. Quoi. Mais c'était, euh, comme on dit aux états « raw ». Tu vois, c'est « Et ça, il faut le vivre. C'est-à-dire que il, les émotions qui, qui, qui doivent être vécues, il faut les vivre à 100%. Il ne faut, faut pas les cacher, il ne faut pas s'en cacher. Il ne faut pas les, essayer de les, de les réduire, il faut sentir ces peines-là. Moi, je dirais que la peine du deuil, il faut le sentir à 100% pour vraiment l'intégrer, pour, pour l'intégrer dans son corps, dans son âme. Bon. Ok, bah, écoute, c'est parfait parce que après, je pense que si on donne trop d'explications quelque part, euh, comme on dit euh, « trop d'infos, tu l'infos ouais. euh, », et, et on finit par se mélanger les crayons, parce que je trouve que c'est clair, de, de se ramener et comme on le fait pour toute autre difficulté évidemment de ramener sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, où est-ce que c'est dans mon corps comme on fait avec les enfants ou... euh, ouais. puisque le reste va se passer comme ça doit se passer et comme tu disais moi je pense aussi que c'est ce qui permet d'être justement dans quelque chose de plus pur par rapport à ce deuil, à cette souffrance à cette difficulté, à ce manque euh, ouais. de l'être qui n'est plus là qui ça va pas se réguler, euh, ce n'est pas typique, il va réguler ça. Par contre, on va pouvoir le vivre différemment. Quoi. Pour résumer, le deuil, pour moi, c'est le manque. Le, le manque de la personne qui vient de partir, le manque de la relation, le manque du physique, le manque de la conversation. Ça, c'est le deuil. Et ça, en tant qu'être humain, on va toujours le vivre. Mmh. Et plus on le vit fort, plus on le vit dans nos triples, plus on le vit de façon pure, le mieux c'est. Voilà. Parce que le mieux, le, mieux, le plus, plus la personne va nous accompagner pour le reste de notre vie de façon Pur. Voilà. Sans essayer de faire partir quoi que ce soit. Exactement. Et ça ne partira jamais. C'est quand on laisse les autres émotions venir et nous bouffer cette expérience du deuil que le deuil va devenir difficile, que ça va prendre du temps, que ça va nous prendre de l'énergie, que ça va nous couper des autres et de la personne partie. Donc voilà. Réguler, réguler, réguler, quoi. Voilà. On en revient en toujours là-dessus. Toujours, toujours, et encore une fois, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour vivre avec de la colère, de l'anxiété, de la peur. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour vivre de façon, avec du contentement, comme on dit, euh, avec de la, voilà, le reste, pff, ça ne vaut pas le coup. Parfait, bah je te remercie, merci pour ton temps, Cédric. Et puis, s'il y a des personnes qui se disent « waouh, ok euh, », peut-être il y a des gens d'ailleurs, dans, dans les gens qui nous écoutent, qui habitent aux États-Unis, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, toi tu es basé à San Francisco, même si euh, maintenant, euh, voilà, on le voit, hein, euh, toi tu es à San Francisco, moi je suis euh, euh, à la Vallée de Joux, dans les montagnes, ça ne nous empêche <rire> pas de converser. Donc s'il y a des gens qui veulent prendre contact avec toi, comment ils font pour te contacter Le mieux, c'est d'aller sur mon site web, cedricbertelli.com. Et euh, sur la page contact, il euh, y a facilement pour comment me contacter. Et sinon, euh, ouais, voilà, ouais, c'est le plus simple. En fait, aller sur mon site web, il y a toutes les infos là, quoi. Ok, parfait. Bah, je noterai tout ça sous la vidéo. Merci. Alors, merci Cédric. Ben, merci, ça m'a fait plaisir de te voir et euh, merci de, ben, de, de partager ça avec tout le monde. Et euh, merci pour tout ce que tu fais. Ça marche. Merci bien. À bientôt. Ciao avec plaisir, Cédric. Salut. Ciao. Bye.